<rire> Alors, une barre de fou rire qu'il faut que je partage avec vous <rire> On est, on est dans l'hôtel Marriott, l'hôtel, un hôtel classe, à New York, les chambres sont oui. hyper chères. on' pas on est à On est <rire> <rire> Il est en train de mourir. Est... On est en direct oh, là, non. franchement, parce que c'est trop drôle. Oh, On rentre dans un ascenseur, il y avait euh, un, un homme genre hindou ou avec, avec trois, trois garçons, enfants, trois garçons. trois garçons, Et donc euh, tout le monde très, très british, très calme, très sérieux. Et, et Guy qui commence à faire... Les enfants qui regardent... Yes. Et puis le père qui se met à chanter Dom, du dom, dans l'ascenseur, on a eu un fou rire avec le père et les trois enfants. On est Don et Don Don sorti, Don donc quoi il ne faut pas croire que les gens sont si bloqués que ça, il suffit de peu de choses ouais, ouais, pour, dé vrai, pour débloquer hein. des situations. Vrai, hein. Roman, fait preuve d'humour et parfois quand on voit des gens qui tirent la tronche, il suffit de tellement peu pour, ah ouais. pour libérer les émotions. Et ça fait tellement bien. Hein. <rire> ça fait du bien. <rire> Le oui. bon rire du matin. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Riez, soyez optimiste et souriez aux gens qui ne vous sourient pas parce que vous serez étonnés. Souvent, ça crée un sourire en retour. Bonne journée les amis. Ciao.